Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du projet MetaForce. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que si nous parlons des crypto-monnaie, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et pour toute personne qui aimerait une formation en trading ou en crypto-monnaie en général, elle peut me contacter via mon compte WhatsApp, le lien est à la barre de description. Avant de continuer, sachez que les opinions exprimées dans cette vidéo ne constituent pas des conseils en investissement. Effectuez toujours des recherches approfondies avant de prendre des décisions financières. MetaForce est un écosystème mondial de crypto-monnaies dont les membres s'entraident pour atteindre le bien-être financier en utilisant les outils et algorithmes de distribution instantanée des bénéfices sur des contrats intelligents. Le système Metaforce appartient à la communauté et est entièrement décentralisé, ce qui signifie qu'il est transparent, sûr et résistant aux influences extérieures. La plateforme Metaforce est ouverte et accessible à tous. Le processus pour entrer dans la communauté et commencer à faire des bénéfices est si simple que vous n'avez besoin que d'un ordinateur portable ou d'un smartphone avec une connexion Internet. L'écosystème Metaforce est composé des NFT, de Metaverse, des staking, des gaming et des formations sur la blockchain. Actuellement, les prix sont promotionnels avec une réduction de 50% pour chacun des 12 niveaux existants. Avant de commencer à gagner avec MetaForce, vous devez créer un portefeuille et le financer avec la crypto-monnaie DAI et un peu de Matic pour payer les frais de transaction. MetaForce fonctionne avec MetaMask. Et trois toilettes. Vous devez aussi vous inscrire sur le site en utilisant obligatoirement un lien de parrainage. Le lien pour vous inscrire se trouve dans la barre de description. Pour tout cela, vous devez activer les niveaux dans les systèmes Metaforce pour augmenter vos revenus. Chaque système a un nombre différent de niveaux. Metaforce a trois plans matriciels. Le plan classique, le plan boost et le plan UNITEVERSE Les trois plans ont une logique différente de l'emplacement des partenaires dans la structure et de l'accumulation des récompenses. Chaque matrice se compose de plusieurs niveaux vers lesquels vous pouvez vous déplacer et obtenir encore plus de bénéfices. Les niveaux ne s'activent qu'un par un et l'activation de chaque niveau suivant coûtera deux fois plus cher que le précédent. Avec MetaForce, l'on gagne gratuitement les pièces SFC et SFCR qui feront bientôt des fois 10, fois 100 et fois 1000. Avec MetaForce, l'on gagne un crowdfunding ou le financement participatif. Des dollars qui viennent directement dans votre portefeuille trois Wallet selon l'évolution de vos matrices et d'une façon illimitée. Avec MetaForce, pas d'opération de retrait. Les gains viennent directement dans votre trois Wallet totalement décentralisé. Avec MetaForce, l'on gagne les NFT, objets d'art très très chers que l'on peut revendre en des dizaines de milliers de dollars. Avec Metaforce, l'on gagne dans le metaverse. L'on pourrait construire sa maison, faire des jeux, voyager, se marier. Bref, tout faire dans un monde virtuel grâce à votre avatar. Avec Metaforce, l'on gagne des formations gratuites. Metaforce présente un site de formation sur la blockchain et les crypto-monnaies en général. Avec METAFORCE, l'on gagne en staking. L'on pourrait bloquer ces pièces SFC et SFCR dans le système pour un temps donné et gagner plus de pièces afin de faire beaucoup d'argent. Avec METAFORCE, l'on gagne dans le gaming. L'on gagne des cadeaux en jouant simplement des jeux. Avec METAFORCE, l'on pourrait apprendre à être un trader professionnel. Avec Metaforce, l'on gagne en web droit, c'est-à-dire que l'on a les bienfaits de l'internet de la dernière génération. De mon point de vue, je pense que c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. En invitant de nouveaux amis dans votre équipe et en remplissant la matrice de parrainage, vous créez un revenu durable versé chaque jour directement sur votre porte monnaie, j'aime le fait qu'il n'y a pas de limite au montant que vous pouvez gagner et que vous pouvez encaisser quand vous le souhaitez, je pense aussi que la communauté est formidable et que le système de soutien est très utile, mais bien que Metaforce soit un excellent moyen de gagner de l'argent, certains risques sont impliqués, premièrement le prix de la devise peut fluctuer ce qui peut affecter vos revenus Deuxièmement Vous pourriez perdre de l'argent si vous ne faites pas attention à vos placements Troisièmement L'entreprise peut modifier ses politiques à tout moment ce qui pourrait affecter vos revenus Quatrièmement Vous ne pourrez peut-être pas retirer vos gains immédiatement Cinquièmement Il y a toujours la possibilité que l'entreprise fasse faillite Et enfin il y a de fortes chances que Metaforce soit une pyramide de Ponzi, mais néanmoins cela n'empêche pas de gagner l'argent avec. Dans l'ensemble, Metaforce est un excellent moyen de gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Le système est facile à utiliser et les gains potentiels sont très élevés, avec un petit effort vous pouvez facilement gagner et revenir à temps plein grâce à ce système. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, la seule manière de me le faire savoir, c'est de la liker et de vous abonner à la chaîne. Ciao pour